Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui nous allons apprendre à créer un formulaire interactif. Alors l'intérêt principal réside dans le fait que les élèves n'ont rien à imprimer et qu'ils peuvent compléter votre formulaire sur leur ordinateur ou sur leur smartphone. De même, ils peuvent également créer leur propre formulaire et vous les soumettre. Ce formulaire interactif, nous allons le créer tout simplement avec LibreOffice, document Writer. Ce formulaire présente différentes interactivités. La première étant, au survol de la souris, une zone d'indication de ce qu'il faut faire. Puis, dans les zones qui me sont proposées, je vais pouvoir écrire. Dans le menu déroulant ici, je vais pouvoir choisir la réponse qui me convient. Là, j'ai de nouveau de quoi écrire. Je vais pouvoir aussi créer des cases à cocher. Et là, j'ai un champ qui va me permettre de pouvoir écrire un très long texte par rapport à une question qui m'est posée. Et ici, je peux insérer, comme vous l'avez vu, un lien d'interactivité qui va m'amener sur une page Internet. Mais je peux y poser aussi des images. Nous allons voir maintenant comment... On peut créer ce document. Allons-y! Nous voilà donc dans un document Writer de LibreOffice où j'ai créé mon cours, mais cette fois-ci sans aucune interactivité. Là pour l'instant, euh, je n'ai fait que préparer mon document avant d'y apposer mon interactivité. Alors pour créer cette interactivité, je vais aller dans l'onglet. Affichage, puis barre d'outils et je vais aller dans contrôle de formulaire. Vous pouvez donc voir que des contrôles sont apparus. Les contrôles qui vont nous permettre de réaliser le formulaire que je vous ai montré au préalable vont être celui-ci, case à cocher, mais j'aurais pu mettre également bouton radio je vais utiliser cette icône là zone de liste et celui ci zone de texte. Donc nous allons commencer par mettre une zone de texte. Je clique sur zone de texte et là j'y appose ma zone. Je peux mettre plus ou moins grande. Cette zone est sur place. Je clique droit et je vais dans propriété du contrôle. Je vais l'appeler zone 1, je descends, il s'agit d'une monoligne et ici dans le texte d'aide, c'est la zone d'indication de ce qu'il faut faire, ici je marque à ne pas oublier de remplir et je ferme vous voyez que c'est déjà ne pas oublier de remplir c'est indiqué je vais faire tout simplement un copier coller de cette zone et là également j'aurai la même indication voilà la première interactivité avec un texte monoligne. Nous pensons ensuite à l'autre interactivité qui se situe dans la zone de liste. Je clique sur zone de liste, j'appose ma zone sous l'œuvre, et là vous voyez apparaître la flèche pour dérouler les propositions. Je clique droit, je vais dans propriété de contrôle. Je vais l'appeler liste 1. Je descends. Et c'est ici que je vais entrer le nom des artistes dans l'entrée de liste. Pour passer à la ligne suivante, je vais avoir besoin des touches majuscule entrée, Edouard, Hopper, majuscule entrée, Andy, Warhol. Je descends et je mets comme aide, choisissez une réponse. Dans la liste. Je ferme. Au passage à la souris, je vois bien qu'il y a choisi une réponse dans la liste. Pour vérifier ma liste de déroulement, je vais ici, j'enlève le mot de conception. Ça a verrouillé tous les boutons du contrôle de formulaire. Et si je clique sur la petite flèche, je vois qu'il y a un Rich li Edward Hopper, Andy Warhol Je ne clique pas sur un des artistes pour ne pas qu'ils s'inscrivent dans, dans la zone Je reviens dans le mode conception Je déverrouille les boutons Et comme tout à l'heure, je fais un copier Coller Coller Donner le titre de chaque œuvre. Là, je vais avoir besoin d'un texte monoligne. Je clique droit. Propriété du contrôle. Je, je marque ici. Titre œuvre. Je descends. Et en aide, je marque « Écris » ici le titre de l'œuvre. Je ferme. Je copie. Je colle. Toutes ces œuvres sont du XXe siècle. Ici, je vais utiliser les cases à cocher. Je clique droit. Case 1. Ici, je marque dans l'étiquette. Vrai et je ferme, je copie, je colle et là, je vais indiquer dans l'étiquette Faux. J'ai bien mes deux boutons cases à cocher qui se sont créées, là, c'était pour mémoire, je peux donc effacer dans ma consigne vrai ou faux. Ici, je vais avoir une interactivité où je vais avoir besoin que l'élève écrive un plus grand texte, donc je vais avoir besoin d'une interactivité multiligne. Je reviens dans la zone de texte, je crée une zone de texte, Je l'ajuste à mon document. Voilà qui est bien. Clic droit. Propriété du contrôle. Ici, je vais marquer Paragraphe. Longueur du texte maximale, je vais mettre 800. puisque ça va s'exprimer en caractère. Ici, monoligne, je clique et je mets multiligne. L'alignement, je vais le laisser à gauche par défaut. Et dans le texte tête. Je vais indiquer « Rédiger » ici votre réponse en maximum 800 caractères. Je ferme et j'ai donc fini mon formulaire interactif. Le formulaire étant fini, il nous reste à l'exporter. Je clique dans Fichier, Exporter vers, Exporter au format PDF. Je coche bien PDF hybride fichier ODF incorporé et j'exporte.